Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Air 4 avec la musique. Ah, ça s'arrête à ce moment-là. Bon, j'ai remis la musique du jeu. Euh, et je vois que la France intervient dans la guerre qui l'opposait à la Hongrie pour défendre la Bosnie. Et il pourrait qu'elle arrive à sauver la Bosnie. Idéalement, ce qui me plairait, c'est que la... La Hongrie arrive juste à casser l'alliance entre la Bosnie et la France, et après je pourrais l'attaquer. On va avec les ottomans, les pauvres, ils se doivent se faire taper dessus en continu. On va... Toun... Non, c'est du, enfin, du prestige. La dernière fois, rappelez-vous, on avait fait une guerre en soutenant notre ami autrichien qui ne avait, nous avait rien rapporté, à part beaucoup de l'astuce de guerre. Donc pour l'instant, on attend, on attend, on attend que l'astuce de guerre s'en aille. Euh, en même temps, je pense que maintenant que toi t'es dans l'Empire, euh, proposer la vassalisation ne te plaît pas du tout. Il nous reste plus que deux emprunts. J'avais été obligé d'en faire hein, parce que j'ai fait un événement où je devais payer de l'argent. Ah, c'est des provinces suisses, ça, c'est ce qui me semblait. La Suisse les a récupérées alors que les trois ligues étaient séparées. D'ailleurs je sais pas si met la Suisse, vu que la culture suisse c'est la culture principale de la Suisse, je pense que la Suisse avait des corps là-dessus, comme elle en a en Frioul et en... Elle en avait de là, non Elle a peut-être dû y renoncer. Non, c'est curieux parce que c'est de la culture suisse. Euh... Hop, Gênes est en guerre face aux Ottomans, avec l'aide de qui Alors je dirais que c'est défenseur face à Ottomans, la conquête ottomane de Skio. Alors Skio, c'est une... Province de Gênes Gênes étant Dans Non, pas dans l'Empire Gênes étant... Comment ça se fait qu'il soit défendu Est-ce que... Il y a l'Autriche dans la guerre J'ai pas rêvé A mon avis l'Autriche est défenseuse de la foi C'est ça Donc du coup elle se retrouve à défendre euh, Venise et Gênes donc c'est peut-être l'occasion d'attaquer une cible facile. Ou alors Venise, carrément. Mais il me faudrait... Ah non, ils sont allés à Castille. C'est pas très très bon, ça. Il faudrait que je vais Sienne, en fait. Et pour ça, pour l'instant, il y aura l'Autriche et la Provence. Si l'Autriche sort, euh, je ferai ce que je veux. Et je pourrais vassaliser Sienne facilement. J'ai encore le casus belli vassaliser, mais je sais pas pendant combien de temps. Euh, un casus belli sur le point d'esquiver des... De... Bon, on va regarder. Euh, belli assujettissement contre Sienne jusqu'en 15, en 11 j'ai lu plutôt. Alors, bon, on va ré répondre positivement. Je sais pas ce que ça vaut. Du coup, les Ottomans sont en train de se faire siéger par l'Autriche. Je sais pas ce que ça va donner. Autre option, j'attaque les Ottomans. Ils sont alliés à la Hongrie. Ah l'ol. C'est tellement rare ça. Non, je me vois pas trop attaquer les ottomans avec la Hongrie en plus. Ah, ils sont... D'accord. Alors la Hongrie est alliée à l'Autriche et aux ottomans malgré qu'ils soient rivaux les uns les autres. Euh, on va sacrifier un peu de prestige pour des points. Je pourrais avoir de la tolérance envers la seule vraie fois, mais je pense que les révoltes se sont plutôt bien calmées. Même dans mes provinces euh, Herzégovine, il y a encore du séparatisme et il y a une astuce de guerre énorme. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense qu'ils vont perdre. Hein. Bon, plus l'Autriche est fatiguée, moins il y a de chances qu'ils soutiennent les membres de l'Empire. Rassemblons-nous près de Rome avec la compagnie mercenaire. Ils sont à 65. Parce qu'appartient à l'Empire... Bla bla bla bla bla bla Idéalement, il faudrait que ma, mon expansion agressive descende bien. Donc on va un peu attendre de voir qu'est-ce que ça donne euh, la guerre. Ah, la Pologne est rentrée dans la guerre où j'y rêvais. Pas du tout. La Hongrie non plus. Non, il s'y passe juste dans le Nord. Ok. Faut dire, je... Ah si, je vois les troupes autrichiennes sur la Hongrie. Ah, la Hongrie a fait sa paix et elle a pris une seule province grâce à l'aide de la France. Et elle a pas brisé l'Alliance. La, Ok, c'est bon à savoir. Bon, ça donne quoi en, temps, en termes de score de guerre Ils ont plus 12. J'imagine que c'est parce qu'ils ont gagné des batailles. Là, par contre, euh... ils vont peut-être pas gagner. Ah ouais, avec 23. Ouais, d'accord. Ils sont arrivés au compte-gouttes, de... Coup de mais ils sont arrivés nombreux. L'Autriche est toujours à 64... C'est vrai qu'elle gagne beaucoup de l'astuce de guerre pour euh, lâcher les membres de l'Empire. Rembourser. On a remboursé notre... Non, non pas notre dernier emprunt. Mais on peut rembourser le dernier. Hop, comme ça c'est fait. Euh, pénalité due aux institutions. On, on va pas avoir l'institution de sitôt. Donc on va prendre ces deux techs. Ah, ça siège de ce côté-là. Ah, il s'est fait attaquer par la Savoie alors qu'il y avait juste Venise pour le soutenir. Le Venise le, siint... le soutiendrait toujours et j'ai pas de casus belli pour l'instant. Voilà, je pense qu'ils vont perdre au moins une province pour la Savoie. C'est la Savoie. Ah, la Savoie, elle revendique tout leur terrain. Ça se trouve, ils en perdront deux. Trois, ça me paraît un peu gros. Mais on va voir. Ouais, je préférais qu mangent... enfin, que les membres du, qui sont pas du Saint Empire mangent des membres du Saint Empire. Toi, tu as rejoint le Saint Empire, c'est pas bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse L'Autriche voilà, elle veut pas partir, elle a toujours 64. Les Ottomans ont beau tuer ses troupes, elle est pas très, pas très démotivée. J'ai beaucoup beaucoup de scores d'espionnage de, sur, euh, sur la Castille qui va me permettre de faire des revendications là-dessus. Ah, j'ai juste pas la taille qu'il faut, ok, c'est pas grave. Je peux revendiquer ici aussi. Cette province, elle avait 3, enfin cette euh, île, elle avait 3 provinces et maintenant elle en a euh, 5. Ce qui la rend beaucoup plus intéressante. Même si les provinces sont moins développées, 18 ça reste très raisonnable. Même très intéressant plutôt. Alors, je ne rejoindrait pas, la Castille rejoindrait, c'est trop pour moi. Même avec euh, mon allié, j'y arriverai pas. J'ai perdu une, un casus contre Ferrari. À Bologne, a plus d'alliés. J'ai perdu ma revendication en fait. Voilà va la refaire. Ah, les Ottomans arrivent. Allez, go, go, go, go, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est en train de siéger, ils ont 35, oh là, là ils vont vite avoir la base garantie, mode garantie, ça c'est Vienne, c'est ça, Vienne, non, où est-ce qu'elle est la capitale, elle est là, la province a été coupée en deux, donc euh, j'avais du mal à me repérer, elle s'appelle Vienne, c'est pas trop dur, alors l'Autriche s'était pris un moins 18 de score de guerre là Il y aurait que la Provence 46, ça avance, ça avance Mais je sais pas si elle fera pas sa paix avant la fin Alors j'ai du 19 et du 19 Alors bon, On va augmenter les impôts hein J'ai perdu mon réseau d'espionnage. On pourrait espionner la provence. J'avais une revendication, je ne sais pas si je l'ai encore. Non, pas su... du tout. Ok, les bourgeois gagnent de l'influence. Maintenant il y a des trucs euh, aléatoires qui rapportent de l'influence. Pas l'impression qu'il y a de colonie castillane ou péruvienne. Requête d'ordre sur le point d'expirer. Ah ça c'est un nouveau panneau, je sais, mais en même temps je peux toujours pas leur déclarer la guerre sans avoir l'Autriche euh, donc je suis bien désolé mais je crois que l'ordre va euh, être mécontent on va pas faire se répandre la, la grippe bon j'ai pas tellement de provinces de ce côté là mais je sais pas si ça peut passer ou pas la mer, ça m'embêterait que la grippe se répande ouais ouais je sais, vous m'aviez demandé quelque chose j'ai pas fait est-ce que c'est définitif ça Capacité de gouvernance Parce que dans ce cas là je le fais avec l'éclair Droit foncier d'éclair La question c'est, est-ce que ça expire Euh... Je ne sais pas. Mais j'avais deux trucs chez les nobles, et ils l'ont plus. Euh, agitation dans le pays, on s'en fiche. Peut-être que quand ils sont passés en dessous de je sais pas quoi, ils pouvaient plus et donc. Euh, j'ai perdu un des trucs. Peut-être que j'ai rêvé. J'ai jamais eu deux machin. je sais pas. Faciliser Gênes, je sais, je. sienne, mais je sais, je sais, mais j'y arrive pas. Alors, on a fait suffisamment de construction. On va pouvoir se permettre d'acheter... Euh... d'espionnage espionnages Et... Me... Non... Moral terrestre, c'est ça que je voulais plutôt. On a plein de points militaires, paraît-il. Développons ma rouge, pourquoi pas. Voilà, et je pense que ça vaut la peine. Oh là là, c'est des chouettes provinces, ça. Je crois que c'est celle que j'ai développée en fait Euh... Prenons la puissance administrative Niveau sous je gagne 10 Oh on est bien 28 et je gagne 12 par tour Ah là là, l'Autriche veut pas quitter Elle a fini sa guerre peut-être même Ouais Qu'est-ce qui s'est passé dans la paix Savoie a accepté la paix de Venise D'accord Ah je vois plus les messages Dommage. je sais pas ce que l'Ottoman a fait. Il a pris euh, les deux provinces. Euh, ouais, c'est ça. Gênes s'est rendu. Bah, faut dire, ils, ont, ils sont complètement siégés par la Savoie. Donc, euh, conserver leur position là-bas, ça doit pas être leur première priorité. Du coup, j'ai loupé ma... Bah, y a pas eu de... Pas eu d'occasion de... de... prendre ma truc. Tant pis, il y a eu une rétrocession. Munster si a rendu. Qu'est-ce que ça donne le Saint-Empire Il continue à gagner plein d'autorité Il y a 66 états. Ça fait un peu moins, mais ça fait pas la masse. On va continuer avec le mercantilisme. Cet événement, je l'aime bien. Le Brancbourg est très gros. Ok, on a oublié la, la requête. Enfin, on n'a pas accompli la requête. On a perdu le Casus Belli. Et eh oui, et eh oui, eh oui, eh oui. Euh, je... Ah, c'est Ferrari. Ils ont un drapeau qui ressemble à la sienne. Ah, c'est exactement le même drapeau, sauf que le noir est en haut. Oh là là. C'est piégeux, ça. Si on n'y fait pas attention. On va continuer nos revendications sur Venise. Euh, et quitter pro côté Provence. On va demander Ex qui est La super Provence. Pas Provence de Gênes. Où j'ai un poids très important, d'ailleurs. Enfin, ouais, j'ai 10%. et Ça représente 3 du cas. C'est pas monstrueux, mais... Ah, d'accord. Ils veulent qu'on qu fasse des conquêtes sur Gênes. Gênes n'est allé à personne, apparemment. Ok. Je peux pas revendiquer la Corse. C'est bête. Ah, on va rencontrer des bateaux. Et je sais pas le moral pour l'instant. On va passer quand ils sont plus là. On va se mettre euh, là. J'ai des au passage. Ok. On va attendre là, on va charger euh, mon armée régulière. On va espérer que la Savoie perde, je pense que c'est pas le cas. Non, donc okay, ils vont siéger la province eux-mêmes. C'est embêtant. Bon ils vont avoir 100 score de guerre et ils vont probablement faire la paix. Constance qui est Constance Une ville libre de l'Empire C'est un, encore un nouveau pays Ah je peux pas aller là Tant pis Je vais plus prier Gênes, il perd de combien à sa guerre De 87 Bah il est peut-être temps de se rendre Ah la Bourgogne il a gagné plein de territoires euh, on va faire ça Puissance de missionnaire Motif de coup de la stabilité, tolérance envers la seule fois. C'est un peu nul par contre, influence euh, sur le pape. Vu que c'est moi, que je ne peux rien avoir. Euh... Ah, je pourrais amener la Clotriche dans une guerre face... Ah, il serait partant, ouais, ils étaient en guerre et tout. La Pologne a beaucoup trop de dettes et les autres pays, a... pays ne sont pas alliés à moi, sauf Milan. Et Milan, c'est quoi son excuse Bonne relation, j'imagine. Attitude inquiète envers moi Ah d'accord Je suis en train de les aider dans, dans ma guerre dans leur, dans leur guerre plutôt Et eux ils veulent pas me soutenir pour attaquer Venise euh, J'ai besoin de quoi exactement sur Venise J'ai besoin d'une province Non, J'ai besoin d'un pont jusqu'à cette province là Donc ça peut être Trevise et, et Padoue Ou alors Vérone et Padoue Ces territoires là sont beaucoup plus riches La Venise ça rapporte 7 en ce moment donc euh, je me dis que ce serait plus intéressant de prendre euh, très vite. Mais en même temps ça coûte plus d'expansion agressive. Bon on verra. Euh... Donc il me faut un pont vers ce petit pays qui est dans l'Empire et allié à des gens. Ah ça m'embête que l'Autriche y défende tous les membres de l'Empire. Par contre s'il est allié. Mais oui mais lui je peux pas l'attaquer non plus parce qu'il est dans l'Empire. Euh... Et de quoi ai-je besoin d'autre euh... Tornio... Pise, Genova et Milano, plus euh, Venise en tant que telle et Frioul. Oh là là, ça m'en bon fait du boulot. Je comprends pas pourquoi il y a pas de pelle. Normalement, faut pas pousser, hein. On va les piller. Ils ont pas de soldats, j'imagine. Ils ont même pas de soldats. Hop. augmenter mais ma constitution de l'espionnage on a un nouveau mon dieu donc je fais le siège et vu que je suis en guerre tout seul je crois Ouh, yuh, yuh, yuh. je crois qu'on va se replier pas de morale de bateau moi Ils ont, je pense qu'ils ont eu raison de m'attaquer J'avais zéro morale Heureusement j'ai pas perdu de bateau Autriche veut passer contre Hospitali et Ven Elle attaque euh, les, hospi les Venise sans moi D'accord parce que la Castille Les a pas soutenus Parce qu'ils ne sont plus alliés à la Castille Ma prochaine guerre c'est contre eux Mais d'abord je peux piquer Gênes Bon alors euh, Milan on va pas être content Ah tout le monde attaque euh, La... la... Venise, c'est la, euh, la curée. Ah, j'ai des revendications sur des gros gros territoires. Ah, alors, je, je, je suis pas sûr de pouvoir retirer un groupe sans que Milan prenne le contrôle du siège. Donc, on va pas retirer de groupe. Théoriquement c'est les mercenaires qui font le siège mais j'en suis pas persuadé, même si ça me coûte un peu de... de comment ça s'appelle... D'attrition. Des... J'ai pas remis les bons. hop, je je voulais surtout des bateaux qui soient capables d'accélérer le siège et peut-être de se battre contre Venise même si Venise a l'air de dominer le niveau terrestre malgré toutes ces guerres. Je vais faire la paix dès qu'on aura pris. Oh mince, il leur reste plein de terrain. Ah, mais ils disent oui quand même. Ah, par contre, ça coûte cher en expansion agressive. Ça rapporte du prestige, pas super utile. Hop. Désolé, mes alliés, je vous ai un peu lâché dans la guerre après avoir pris ce qui m'intéressait. J'en suis conscient. Sinon j'humilie Venise, c'est mes rivaux. Ouais, donc je peux humilier Venise. Ça me rapportera, l'illumination totale ça me rapportera plein de points. Et vu ce qui se prennent dans les dents, je me dis que ça doit pouvoir se faire. Parce que je suis à 30 sur la Hongrie, 30 sur la France, 17 sur la Castille, l'Aragon il compte pas vraiment. 20 sur l'Autriche, faut pas que je monte trop trop haut quand même. Ou alors je prends une seule province mais c'est un peu très triste. Bah, euh, on peut faire la guerre pour une seule province. Hein. Euh, il me laisse euh, le libre passage, je par hasard demander l'accès. Merci, comme si un moment, mon territoire était regroupé. Bon, maintenant ils vont moins m'aimer, à conclure une paix séparée, moins 30, c'est tout. Ils sont toujours en guerre contre Gênes, sauf que l'objectif de guerre, ils ne peuvent pas l'avoir. Et Il y a la grande horde dans la guerre. <rire> je ne leur ai pas facilité la tâche, clairement. Gênes n'est pas dans le Saint-Empire, donc personne ne proteste. Et on attaque Venise tout de suite. Euh, pour prendre Padoue. On va faire au moins un pas en avant. Euh, tout seul, on est moins fort. Je m'en suis bien rendu compte. Guerre d'Italie. Pape, nous connaissons désormais les effets de les guerres d'Italie. Coup des mercenaires et discipline des mercenaires. Ok. Ah, du coup, il y a des gens qui rejoignent la quoi contre moi mais je m'en fiche Je vais faire une armée un peu plus volumineuse En commençant par J'ai un, un cavalier 2, 3, 4, ce sera mieux euh, On va passer à 8 canons On peut faire 10 d'ailleurs Hop c'est parti On va faire 2 cavaliers de plus Tant qu'on a des sous et Galougaï, 0 de plus Les mercenaires ils comptent dans le ratio Je pense quand même ah, ouais, bon, ça rejoint la quoi contre moi. Tant que je suis soutenu par mes alliés, il n'y a pas de soucis. Venise, ils ne pourront pas rejoindre. Tant qu'il n'y a que ceux-là qui sont dans la quoi, euh, euh, c'est même pas la peine que je m'en méfie, je pense. Bon, si jamais il m'attaque et que je suis vraiment tout seul, ça peut être compliqué parce que 7 plus 7 plus 7 plus, 7 plus 3, ça doit faire beaucoup. mais... Hop, on continue à gagner le mercantilisme. Non, les oh, ils sont nombreux par contre. Vénitiens, Flandres et tout. Ah, il y a juste les Flandres avec eux. Les Flandres les ont soutenus sur toute leur guerre. On a un, un deuxième général. Non, on va en prendre un. Avec de la capacité de siège, c'est cool. À condition qu'ils passe. Alors, on va perdre un point de stabilité. J'ai des événements qui m'en font gagner tout seul en profiter je pense pas avoir la force pour euh, dégager le blocus de 23 galères clairement pas donc on va se contenter de siéger leur partie terrestre Alors, on peut pas faire ça c'est vrai que je peux pas renforcer le, le deuxième le siège de Brescia c'est bon souci résolu la yes. y et des Strasbourgeois. bourgeois je ne sais quoi Pour le catholicisme Je ne peux pas faire de fusion Tant que j'ai eux On va fusionner tous les autres Ah, oups. J'ai choisi à la place de sélectionner Hop, ce sera mieux Le siège est fini On se rassemble On fusionne ce qu'on peut Et on leur saute dessus pendant les collines Avec le bonus Hop là Dans les dents Donnez-moi ça Ça coûte pas grand chose Là ça coûte très cher Là ça coûte quasiment rien Donc on va demander ça je pense Là c'est occupé par l'Autriche juste peur que l'Autriche Prenne euh, cette province là Mais apparemment ils ont revendiqué ça à L'Autriche Ok Prenez ces deux provinces là Ça ne me gêne pas du tout Euh on pourrait leur faire gagner de la loyauté. Lutte politique au sein des clercs. Le temps est venu pour les clercs de désigner un nouveau chef à Roma pour assister le pape. Le candidat le plus probable est un vieillard qui a pour lui d'avoir longtemps été l'un des clercs les plus éminents. Il s'est toutefois fait de nombreux ennemis au cours de sa longue carrière, qui espère désormais que sera nommé un autre candidat plus jeune et au passé pour un trouble. En tant que pape, il ne sera pas difficile d'influencer cette élection. Pour ce dernier candidat plus jeune, donc plus malléable, Soit pour que ce dernier candidat, plus jeune, donc plus malléable, soit désigné. Pourtant, être pris à nous intégrer dans les affaires des clercs ne pourra qu'affaiblir ses partisans sur le long terme. Donc ils gagnent en loyauté en influence. Ou alors on leur laisse gagner de l'influence. On gagnerait 10 de loyauté, pourquoi pas. Ça va me coûter 100 et 10 de prestige. Et à la place, euh, je pourrais demander... J'ai déjà demandé capacité de gouvernance, euh, coût de maintien des mercenaires. Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Coût des construits administratifs, mais plus de coûts de stabilité. Non, ils ont rien qui m'intéresse, à part si jamais je décide de faire ça. Donc on va pas nous mêler. Et puis, par contre, ils sont relativement influents. Ça va finir par partir, mais. Ouais, il y en a jusqu'au 25 mars 32, jusqu'au 30, d'accord. Alors ils sont mal en point Et ça n'ajouterait que la Savoie De faire la paix avec eux Donc on va faire ça Hop là J'avais encore de l'astitude de guerre Le souci est désormais résolu On garde nos mercenaires Tant qu'ils ont des effectifs de réserve On ne connaît plus les guerres d'Italie C'est pas grave On a progressé vers nos objectifs dont celui de 30 la savoie on n'est pas très copains pour l'instant mais je pense qu'il y a moyen d'être plus copains que ça la provence j'ai des tonnes et des tonnes de réseaux d'espionnage sur vous mais ça me sert pas vraiment alors que sur Venise je pourrais faire des revendications directement et eux aussi construire un réseau des d'espionnage ça me plairait Ah, off d'alliance, ils accepteraient... Oh, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. À 5, il rejoindrait Il serait mes vassaux. Sachant que j'ai largement... Non, j'ai plus... Ah, j'ai perdu de relations en fait, c'était ça le bonus que j'avais sur les nobles. Euh, Commençons à demander des trucs. Ça va être améliorer les relations et tout et tout. La 49 d'expansion agressive, au moins ils rejoindront pas la quoi je peux pas faire de mariage royal, donc j'espère que je pourrai les avoir en vassal quand même. il faut que je sois encore un peu plus puissant pour euh, les impressionner. La réforme protestante. Oh là là, Bologne s'est convertie à la foi protestante, des hérétiques. Et il commence directement à convertir Florence par... J'ai oublié le mot. Euh, prosélytisme, je crois que c'est ça. Le désir de réforme est à 117%. Ouais c'est ça, prosélytisme. Le but étant de réduire les chances que province provinces cèdent au prosélytisme. Je sais pas comment on augmente la résistance à les réformes. Je crois qu'il y a un truc dans les doctrines religieuses et c'est tout. Ah on a candidat actif. Actif. Chaque cardinal nous alloue. Mais bah oui mais je m'en fiche des cardinaux moi. Je gagne 0 sur le pape bah, qui est moi d'ailleurs. Je pense que Venise va perdre ces deux territoires là. C'est marrant que l'Autriche euh, prenne pas le soin d'attaquer Frioul et tout et qu'ils préfèrent se concentrer sur des provinces plus lointaines. Par contre, ils sont chacun en guerre de leur côté. Pour l'instant, c'est l'Autriche qui occupe ce que veulent les deux. Ou pas Ah non euh, Ils veulent euh, Carato, euh, la Hongrie. Et ils contrôlent Carato, donc ils auront probablement Carato. On peut descendre la maintenance de mes armées qui ne sert à rien. On n'est pas tellement monté en limite de d'armée. Bon, on est plutôt pas mal là. On peut revendiquer Brescia, mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est pas trop tellement province de Brescia. Bon, on va quand même... On va rien faire. Euh, vous, vous, vous, vous, ça vous tente pas. L'accès militaire, non. Bon, on bah, va améliorer nos relations jusqu'au maximum. Et après on verra si jamais on peut... on peut faire une alliance et les vassaliser de façon pacifique même s'ils sont dans l'Empire. Ce qui est plutôt dur à réaliser de façon générale. Bon l'autre grande puissance qui n'était pas dans l'Empire dans le nord de l'Italie est en train de, de perdre tout simplement. Je pense qu'ils vont céder au moins ces deux provinces. J'espère seulement ces deux provinces et pas cette province-là qui n'est pas revendiquée. Et j'espère que j'aurai 30. Ils sont allés à la Pologne. Oh lolo. Oh lolo. on est monté à 2. C'est bien ça. Euh... Modif d'impôt, on va prendre. On a terminé avec la Savoie. On va offrir une offre d'alliance. Conversion achevée. Comment ça conversion achevée Oh non. Ah bah d'accord. Eux ils sont déjà... Oh ils sont pris un autre foyer. D'accord. C'est réforme en Italie du Nord. Ils ont voulu me pourrir la vie. Ils se sont dit non. Il a une mission en tant qu'état pontificaux De garder le, euh, le nord de l'Italie. Euh, sauvé de la réforme. protégé de la réforme. Donc on va lui bien lui pourrir la vie. <rire> c'est ah, encore Geneva. Vais... Oh, ça allait super vite, j'ai même pas vu passer. Combattre les résistes ça s'appelle. Il faut qu'on quitte l'ère des découvertes et que toutes les provinces de l'Italie soient catholiques. Aïe aïe aïe. On va créer la Ligurie. Je pense que c'est un état qui vaut la peine et la ici Hop hop hop. Ça me rend encore un peu plus puissant. Je sais pas si ça suffit pour... Euh... Non, pas encore. On va garantir leur indépendance. Il faut qu'ils soient tout de même effrayés par moi. Et on va leur donner des sous. On est à 100% d'amélioration de relation avec eux. On va offrir l'accès militaire. Euh, je peux faire deux... non, je peux faire 6 soldats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est dû au fait que j'ai ajouté... Euh... Genova et... Les deux provinces vénitiennes à mon pays Ils sont en guerre contre Venise D'accord, tout le monde se sert sur Venise J'ai bien compris Ouais c'est ça, le... ils ont pris une province la Hongrie C'est tout, ça leur suffit Voilà Je peux faire un don Juste 25 Ça leur suffit Mars, j'ai pas les relations qu'il faut Faudrait que je fasse un Verser des subsides Des subsides je crois que ça dit « subside, même si c'est écrit « subside. Euh, maximum de 30. Donc, si je me mets à verser des subsides très... de façon très conséquente, euh, ça marche. Mais, il me manque encore un peu de trucs. Euh... Autre solution, je prends une réputation diplomatique et ça me règle mon histoire. On a encore des protestants. Je vais pouvoir les convertir. C'est chouette ou pas constitution des réseaux d'espionnage ça m'intéresse pas je sais pertinemment ce que je veux j'ai pas non j'ai pas de truc pour augmenter ma, ma bidule on va faire ça Hop. même si jamais j'ai un petit malus dû aux institutions parce que j'ai plein de points tout simplement et que je pense que la oula quoi attendez oui, c'est ça. On est encore dans la péninsule ibérique et la peine sortie. Ta filette aura eu la réforme bien avant moi. Enfin la l'institution bien avant moi. Euh, Qu'est-ce que ça donne Oui, c'est exactement toi que je voulais. Ça marche. Donc on va verser des subsides d'un montant de Hop, beaucoup. à 85 Encore un petit tic Je pense 92, parfait Enfin, du transfert de puissance Ça m'a coûté 3 fois 12 du cas Je crois, pour les vassaliser Et on a récupéré une province qu'on voulait absolument Yes, yes, yes yes. Il fait des troupes What Il a viré ses troupes ou j'y rêvais alors, euh, Provence même bien, Seine s'est retirée, Bologne s'est retirée, euh, loyauté et dévotion, pourquoi pas, c'est quoi ça Modif des réserves. Alors, on nous a suggéré de fonder un hôpital général afin de disposer d'un lieu où les nécessiteux, les nécessiteux seraient accueillis et assistés. La santé publique est une question, une question cruciale. Un, Ainsi, offrir des commodités et établissements pour, pour combattre les maladies permettrait-il d'améliorer les conditions de vie de la population Seule la prière les sauvera De gauche ne gâchons pas d'argent pour ça D'accord ou alors On aura vitesse de des réserves, modif des réserves nationales Et vitesse de recouvrement Pour l'instant j'ai pas trop de soucis Donc on va miser sur la prière Même si <rire> je suis pas persuadé Que ça aide tant que ça euh, J'ai envie de reprendre le contrôle De mon état Un peu plus Mince, on a eu des révoltes. Et j'ai pas mis ma maintenance à fond. Hop, bon, on a eu des révoltes. C'est pas la bonne... On va les défâcher en faisant ça. Alors, Rome, valeur fiscale d'au moins 13. C'est facile, ça. Euh, requête développer les, infrastru les infrastructures militaires de Raven. Pourquoi pas donc il faut avoir un bâtiment centre de recrutement ou centre de conscription. Et ça me donne un point à chaque fois. Et ça c'est euh, faire un atelier ou une charme des combres. C'est ça les ateliers. Ouais c'est ça. Et c'est où En Vérone Ouais bah Vérone ça m'a l'air très très bien. Et les nobles ils voudraient un centre de... C'est ça caserne ou centre de recrutement. Ah c'est centre de recrutement ou conscription ce qu'ils veulent. Euh, on va faire le truc des bourgeois. Donc c'est à Vérone, ils veulent un truc comme ça. Hop, j'imagine qu'il faut qu'il soit fini pour que la mission soit bien terminée. Non, si on a perdu d'autonomie face à la noblesse. Pourquoi c'est toujours la noblesse qui se revelte est-ce que les bourgeois ils, ils ont pas d'armée Peut-être que c'est moins grave de fâcher les bourgeois Peut-être que c'est celui qui a la plus grosse part Mais les nobles ont Ah c'est tout juste Alors j'ai perdu le... Oh mon dieu Mon dieu mon dieu mon dieu Ils ont dévoré Venise Et ils ont pris la province de Frioul Ils ont rendu ces provinces à mon allié Alors, euh, David Loski, financier du pape, s'est gagné de nombreux amis à Roma. Pourtant, il semble aussi que d'autres personnes ayant les mêmes origines que lui et se trouvant en service de Bologne, en vieux de sa position, lui reprochent d'avoir trouvé à s'employer parmi leurs ennemis. Ils ont donc commencé à faire propager des rumeurs, mettant en cause sa fiabilité. J'imagine que c'est dû au fait que Bologne a la culture romagne et que mon conseiller est de culture romagne. C'est ça. Bah un de... C'est David Lochy, c'est ça C'est ça. Donc soit on évite de dégrader nos relations, soit on dit qu'ils ont raison et les nobles gagnent des points. Et je me fiche un peu de mes relations avec les gens de culture romagne, désolé pour vous. Je préfère remonter mes points avec les nobles. Clairement. Si je donne capacité de gouvernance, ils sont... Ah, ça fait augmenter la loyauté. Mais ils augmentent aussi leur influence. Je pourrais demander de la puissance militaire, mais dans ce cas ça fait perdre de la loyauté. Capacité de gouvernance, puissance administrative, puissance diplomatique. Ah bah j'ai déjà la puissance militaire mensuelle augmentée. Ok, ok, ok. Il y a des révoltes de séparatistes corse L'Hérésie se répand en Italie du Nord Et quasiment que en Italie du Nord Bon elle commence à toucher les foyers plus haut Bon j'ai eu beau prendre des décisions pour lutter contre la, la truc Ça n'a pas été très efficace La, la truc la réforme, j'ai pas été très efficace dans mon influence sur le désir de réforme. Je pense pas que je pouvais faire tellement mieux. Alors, on peut prendre l'Autriche, la Hongrie, Milan, les Ottomans, la Savoie, euh, la France, la Castille. Sachant que la Hongrie m'a mis en rival. Et j'ai peur que, comme eux ils sont allés à la Hongrie, si je mets aussi l'Autriche en rival, ils risquent de me quitter. Ou alors ils vont quitter la Hongrie. Alors, c'est fait la, la, la, la, la truc. Si ça se trouve ils vont quitter la Hongrie. Parce que la Hongrie elle est aussi rivale alliée à l'Autriche. Ah non Ah ils sont plus alliés aux Ottomans. On va être les, les Ottomans par mesure de.. sauf si les Ottomans se disent copains avec moi mais.. Oh lol. Bon alors ils m'aiment pas parce que je suis allé à Pologne et Autriche, ça va être compliqué. Mais en soi, il serait déjà prêt à faire un mariage royal. Moi, je peux pas, mais Pologne, et Autriche. Donc, on va plutôt améliorer nos relations avec eux. D'ailleurs, Venise, ça sert à rien que je fasse des revendications. Pense bon, à part sur Venise, Durafo, et Cor Corfou, c'est des, ah, c'est les provinces qui sont là sur la côte, qui vont probablement passer ottomanes. J'ai pas tellement de raisons d'être méchant. avant d'être. Euh... Ah là là, oups. D'être euh, en, en mésentente avec les Ottomans, donc on va pas faire, euh, on va pas faire ça. Euh, je mettrai bien la Savoie. La suite au prochain épisode.